et élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toute choses, et vers tous ces esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous indiquer la voie qui mène vers le bonheur, pour nous révéler toutes ces lois naturelles qui gouvernent notamment le monde spirituel, mais aussi le monde matériel, et qui sont là à notre disposition pour nous aider, à partir du moment que nous, de notre côté, faisons notre effort d'études, de recueillement, de prière, d'élévation de pensée de temps en temps pour se mettre en syntonie avec eux et ainsi faciliter la communication par l'intuition, l'inspiration ou la médiumnité. Donc, nous les remercions de pouvoir être réunis aujourd'hui dans le sens de l'étude, en, en espérant que nous puissions bien comprendre euh, ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous et qu'ils puissent également être utiles pour les esprits, qui sont souvent bien nombreux, qui peuvent accompagner ce cours avec nous. Voilà. Donc, les phénomènes de l'émancipation de l'âme, <coughs> Euh, vous voyez tous mon écran, hein, c'est le module euh, 21. Émancipation, qu'est-ce que ça veut dire ben, On s'émancipe, hein, c'est les puissances de notre âme qui ressortent et qui, qui se montrent. Hein, parce qu'on a souvent, ben, beaucoup, on, on sort quand même du matérialisme. Hein, le matérialisme, pour le matérialiste, il n'y a pas d'âme. L'âme, c'est une sécrétion du cerveau, selon lui. Et quand, le, quand on meurt, il ben, n'y a plus rien. Et pour le spiritualiste, ben, on a chacun une âme. Et en plus, euh, parmi les preuves de l'existence de cette âme, il y a tous ces phénomènes de l'émancipation de l'âme qu'on va voir aujourd'hui. <tousse> on se rend compte que euh, ben, l'âme, Léon Denis il a écrit un chapitre lumineux qui s'appelle « Les puissances de l'âme ». Quand À partir du moment où on admet avoir une âme, on se rend compte que ben, ça va très loin puisqu'elle est à la source de beaucoup, beaucoup de choses, notamment des choses qui sont appelées des miracles, comme c'était ceux qui ont été attribués à Jésus, et alors que c'était uniquement une action liée aux puissances de son âme, qui était très élevée et qui a réalisé des choses qui, nous, pauvres mortels, encore ignorants de ces choses-là, paraissent des miracles. Voilà. Mais on sait très bien que les miracles n'existent pas, que les miracles d'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont expliquées demain. Et donc, dans ces phénomènes de l'émancipation de l'âme, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de lois qui sont encore peu connues, notamment par la science matérialiste. Alors, dans les phénomènes de l'âme, on a le sommeil et les rêves qui sont... Connu, puisque chacun euh, enfin, le, le fait qu'on rêve, c'est quelque chose qui est admis euh, par, même par les matérialistes, hein, mais qui les matérialistes les attribuent, donc, euh, au, encore une fois, euh, au cerveau. Hein, c'est les réactions biochimiques dans le cerveau qui occasionnent les rêves. On va voir que ce n'est pas tout à fait ça. Il y a la léthargie et la catalepsie. Donc, léthargie et catalepsie, c'est des, des mots qui existent encore hein, et qui, dont la définition aujourd'hui est très proche de celle qu'elle avait à l'époque de Kardec. Donc, euh, léthargie, c'est euh, comme si c'était un état de coma, mais ce n'est pas, pas vraiment le coma, hein, c'est un peu différent où donc euh, l'âme, le corps, il est complètement engourdi et l'âme euh, s'émancipe, c'est-à-dire elle arrive à prendre un peu de liberté par rapport au corps et après revenir et s'en souvenir. La catalepsie, euh, c'est la même chose que la léthargie, sauf que euh, limitée à certaines parties du corps. Et la, le somnambulisme, donc on connaît bien l'image du somnambule qui marche sur les toits avec les bras horizontaux comme ça et les yeux fermés. Bon, C'est un phénomène aussi qui est assez courant, hein, qu'on peut observer. Euh, Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais somnambule. Hein, je, me, je me baladais la nuit. Et puis, euh, il y avait même le, un petit épisode assez comique quand j'étais en colonie de vacances. J'étais dans des dortoirs où les lits étaient alignés comme ça dans une grande salle. Euh, ben, je me suis réveillé, j'étais dans le lit de, du gars qui était à côté de moi. Et puis donc, je suis revenu dans mon lit, je me suis rendormi. Et puis un peu après, je me suis encore une fois réveillé. Dans... Je me suis encore une fois trompé de lit, mais de l'autre côté. Donc euh, voilà, qu'est-ce que je suis allé faire pendant ce temps? Je ne me rappelle absolument pas. Il y a cependant des cas de somnambulisme où le somnambule arrive. Son âme prend une liberté par rapport au corps, mais reste quand même lié pour pouvoir parler et décrire ce qu'il voit. L'extase, ben, c'est le somnambulisme à un degré un peu plus avancé. Hein? La seconde vue, c'est ben, quand on voit euh, ou qu'on perçoit, pour être plus précis, les choses avec, euh, avec notre esprit plutôt qu'avec nos sens normaux. Voilà. Alors, on va donc établir la différence entre le sommeil et le rêve. On va justifier l'importance du sommeil sous le point de vue spirit. Hein? C'est. Le sommeil, c'est le repos du corps, mais pas seulement, hein, c'est aussi l'esprit qui se ressource. On va expliquer les phénomènes de léthargie et de catalepsie selon la vision spirite. On va établir la différence entre l'extase et le somnambulisme. Et on va voir un peu qu'est-ce que c'est que le phénomène de seconde vue. D'accord Alors, pour ce qui est du sommeil, question 401 du livre des esprits. Pendant le sommeil, l'âme se repose-t-elle comme le corps C'est la question-réponse. Non, l'esprit n'est jamais inactif. Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés et le corps, n'ayant pas besoin de lui, il parcourt l'espace et entre en relation plus directe avec les autres esprits. Donc, vous voyez là, la réponse elle est vraiment claire et directe. Hein, que Pendant le sommeil, hein, sans que c'est... C'est le phénomène qui est étudié par les matérialistes euh, en voyant ben, les, les différentes radiations, enfin les courants électriques hein, au niveau de l'électroencéphalogramme, hein, il y a les différentes phases du sommeil. Euh, voilà, ben, au niveau d'un point de vue spiritualiste, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que notre âme, notre esprit, hein, il prend un peu de liberté par rapport à son corps. Hein. Il peut, euh, comme le corps n'a pas besoin de lui, Hein, puisque le, le, c'est la respiration, les battements cardiaques et tout ça, c'est euh, les centres moteurs euh, qui, qui les assurent. Ben, L'esprit peut euh, donc parcourir l'espace et rentrer en relation plus directe avec les autres esprits. C'est-à-dire que ben, quand on dort, notre esprit se dégage du corps et va voir d'autres esprits. Bon, ils ne disent pas quels sont les autres esprits, ça peut être des esprits incarnés qui dorment aussi comme nous. Ça peut être des esprits désincarnés. La personne qui dort peut très bien aller dans un autre lieu, où, même où les esprits ne dorment pas, et puis les voir. Il peut se, se déplacer avec les facultés de, de déplacement qu'ont les esprits, hein, c'est-à-dire à la vitesse de la pensée, comme ils disent, hein, donc la, la, la volitation, comme on, comme on le voit dans, dans euh, nos solaires. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous, des fois au réveil, on a, a l'impression d'avoir volé, hein, d'avoir euh, pu euh, se déplacer, tourner un peu comme on veut, même encore mieux que les oiseaux. Hein. Et ça correspond en fait à une réalité, puisque c'est la manière euh, dont on se déplace euh, pendant euh, cette phase du sommeil. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que euh, l'esprit, ben, il, il peut, euh, comment dire, euh, par ce biais là, soit euh, s'il est attiré par des choses matérielles, sensuelles ou autres, ben, revenir dans ces endroits avec lesquels il y a des affinités. Soit euh, si c'est un, un, un esprit qui, qui n'a pas ces mêmes tendances, eh ben, il peut euh, aller se ressourcer, voir les guides spirituels, euh, voir les parents et amis défunts, etc. Donc, c'est, euh, comment dire, <coughs> rechercher des motivations, des, euh, des forces, voire même euh, les, les, les scientifiques qui travaillent sur un sujet donné euh, peuvent se rencontrer euh, pendant le sommeil pour euh, avancer sur leurs travaux, hein, pour euh, élaborer les choses. Voilà. Donc, pendant le sommeil naturel qui nous arrive en principe tous les jours, hein, notre âme, elle reprend un peu de sa liberté, d'accord Mais euh, il reste toujours ce qu'on appelle le lien hein, entre l'âme et le corps, c'est ce que les voyants, les, enfin, les médiums voyants ou les esprits appellent le cordon d'argent, hein, qui euh, maintient notre âme liée au corps, et si jamais bon, il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre où on dort et qui nous réveille, hop, euh, on va être rappelé dans le corps euh, pour se réveiller. Voilà. Il peut d'ailleurs parfois, parfois y avoir certains phénomènes intermédiaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la paralysie du sommeil. C'est un phénomène euh, qui, où en fait, euh, euh, comment dire, l'âme re, revient dans le corps, mais pas tout à fait, et se rend compte qu'elle est là, réveillée, mais elle ne peut absolument pas bouger, pas parler, rien. Elle n'a pas encore repris tout à fait le contrôle de ses centres moteurs. Et un, ça peut être un phénomène assez stressant, hein, puisque, euh, comment dire, l'âme est là, mais elle ne peut plus, son corps est là, mais elle ne peut pas faire le moindre mouvement. Quoi, hein. Et ça dure ben, de quelques secondes à quelques minutes, et puis jusqu'à ce que l'âme reprenne complètement, rentre complètement de nouveau dans son corps. Et qu'elle puisse de nouveau se manifester. Oui, euh, Briou, Joël. Et pourquoi quand on s'en va de notre enveloppe corporelle, on s'en va. Euh, quand on rentre après dans notre enveloppe corporelle, on ne fait plus, plus de nos rêves. Euh, Est-ce que parce que c'est le fait qu'on rentre trop vite Alors attends. J'étais en train de. Alors après, ça c'est les rêves. Hein, donc euh, on, on va le voir euh, juste après. Hein. Euh, c'est le, le point suivant. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Hop, on va redescendre. Voilà. Donc, c est, c est, je vais répondre à ta question, mais c'est le point suivant, en fait. Hein? Donc, le point suivant, comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil? Hein? C'est la question 402, hein? la question suivante. Et les esprits répondent par les rêves croit bien que lorsque le corps repose, l'esprit a plus de facultés que dans la veille. Hein? Lorsque l'esprit le, qui est libre, évidemment, il a plus de facultés, il peut se déplacer, il a une vue qui est différente, etc. Hein? Il a le souvenir du passé et quelquefois la pré prévision de l'avenir. C'est-à-dire que à, quand on est à l'état d'esprit, on a une vision plus large. Il hein? n'y a pas ce qu'on a quand, quand on est incarné, donc l'oubli du passé, hein? euh, que dans, à l'état normal hein, dans l'incarnation on ne se rappelle pas de nos vies passées mais parfois euh, dans, dans, quand l'esprit se libère pendant le sommeil il a une vision, il, il, il se rappelle lui de cette vie passée et pourquoi c'est ça ben, c'est un peu pour répondre déjà à ta question Joël on change de dimension, hein on sort de l'espace-temps matériel pour aller euh, dans les dimensions supplémentaires qui sont euh, les dimensions du monde spirituel et c'est ce changement de direction qui explique que euh, ben, les souvenirs ou les connaissances qu'on a euh, quand on est à l'état d'esprit, euh, on ne les a pas toujours, euh, complètement en tout cas, quand on, quand on est à l'état de veille. Et c'est pour ça que les, les rêves, par exemple, euh, ça, moi ça m'arrive assez souvent en, en ce moment, j'observe un peu plus ce, ce phénomène-là, euh, au moment où je, où, je, où je me réveille, quand je suis encore un peu entre les deux, je me rappelle, hein, mais si je note pas tout de suite ce que j'ai rêvé, hein, si, je, si je fais pas un effort tout de suite pour le mémoriser dans ma mémoire consciente, euh, ben dix minutes plus tard, je suis incapable de dire ce que j'ai Je sais que j'ai rêvé quelque chose, mais je suis incapable de dire ce que c'était. Hein. Et ça, c'est un, un, un phénomène euh, qui, je pense que ça vous arrive à tous, hein. Euh, qui, qui, qui est lié à ce changement de dimension. On n'arrive pas toujours à apporter, ça reste dans, dans on, nous, en tant qu'esprit incarné, on participe à toutes ces dimensions. Mais à l'état de veille, disons, ce sont les quatre dimensions de l'espace et du temps matériel qui prédominent hein, et qui prennent un peu le dessus par rapport aux autres. Mais les autres sont toujours là. Et c'est ce qu'on appelle euh, l'inconscient, le subconscient. Enfin, c'est des informations qui existent dans notre âme, mais qu'on n'arrive pas à chercher euh, quand on est comme ça à l'état de veille. On y arrive euh, soit à l'état de somnambulisme, soit sous hypnose ou dans d'autres conditions. Euh, on arrive à accéder euh, à, ces, à, à, à, ce, à cet inconscient, à ce subconscient. Oui, Christophe? Euh, oui, comment, comment est-ce sûr? Je ne sais pas si l'information est bonne, mais il paraît qu'il y a deux styles de rêves. Il y a celui, effectivement, qu'on fait pour avoir nos informations dans les dimensions spirituelles. Et puis, il y a aussi les rêves qui sont dus au mental. Oui. Alors, on, on va lire la suite de, de la réponse parce que je pense qu'ils en parlent aussi. Hein. Mais si, sinon, ben je, je, je, on va lire la suite. Hein. Alors, l'esprit a plus de facultés, il a le souvenir, prévision de l'avenir. Il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits. Soit dans ce monde, soit dans un autre monde, c'est-à-dire on peut aller sur une autre planète. Hein. On peut aller loin quand on dort. Hein. Le sommeil délivre en partie l'âme du corps. Hein. C'est une liberté euh, momentanée. Quand on dort, on est momentanément dans l'état où l'on se trouve d'une manière fixe après la mort. Voilà. Le rêve est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil. Voilà. Donc quand on, quand on a un rêve, qu'on s'en rappelle. Eh c'est là où les esprits disent, c'est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil. Ensuite, il continue en disant, mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours parce que vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez vu. D'accord Donc, on se souvient parfois de rien, parfois que d'une partie. D'accord Parfois, on a un, un souvenir euh, plus précis euh, du rêve. Donc, ça dépend, c'est selon le cas, hein, selon les personnes. Ce n'est pas votre âme dans tout son développement, ce n'est souvent que le souvenir du trouble qui accompagne votre départ ou votre rentrée. Hein. Donc, le départ, c'est quand on s'endort, que l'âme se libère, ou le, le réveil, c'est quand l'âme revient dans le corps, hein, la rentrée auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce qui vous préoccupe dans l'état de veille. Donc là, on peut déjà voir qu'il <coughs> y a un mélange, de plein de, il y a plein de choses qui se mélangent. Hein. Il y a ce qu'on a vu dans l'au-delà, qui, qui est de façon partielle, hein, on se rappelle rarement de tout. Euh, il y a beaucoup de ce qui est au moment où on s'endort et au moment juste avant où on se réveille. Hein. C'est ça surtout qui nous marque. Et ensuite, il y a les préoccupations aussi à l'état de veille. Et tout, tout ça, ça se mélange. Et c'est ça qui fait que parfois, ce n'est pas, pas facile à interpréter. D'accord Parce que nos préoccupations à l'état de veille, l'esprit les emmène. Je vous disais tout à l'heure le, le cas des chercheurs qui, qui font des recherches sur un sujet donné. Hein? Euh, et donc, qui, pendant le sommeil, peuvent continuer à travailler sur leur sujet de recherche. Et au réveil, d'ailleurs, en ramener euh, des intuitions. Hein. Euh, beaucoup de chercheurs ou même de musiciens, hein. on parle de chercheurs, mais c'est valable aussi pour un musicien, qui, qui, un compositeur qui compose une musique ou pour, pour, pour, pour euh, un romancier qui écrit un roman. Hein. C'est pas, se en se réveillant le matin, hop, ça sort. Hein. Les idées viennent. Et pourquoi C'est parce qu'il euh, ben, a travaillé ça pendant le sommeil, même s'il si n'a pas rêvé, même s'il ne s'en souvient pas consciemment ça reste quand même euh, dans, de son inconscient et ça vient donc pour l'aider par l'inspiration, en l'occurrence, hein, à euh, avancer dans son travail. Donc, vous voyez, c'est jamais simple. Hein, ça peut être euh, un peu euh, de, de, de chacune de ces phases qui se mélangent. Et c'est ça qui fait que c'est parfois un peu compliqué. Après, euh, alors c'est pas dit ici. Mais il peut y avoir aussi des rêves qui sont complètement euh, oniriques. Hein? Euh, je, je, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai été opéré des, des végétations. Hein? Ce n'est pas les amygdales, c'est les végétations. Et il m'avait endormi au chloroforme. Ça, ça existait encore à l'époque. Hein? Le médecin, il vient par derrière, hop, il vous met un truc sur le nez. Et, et là, euh, typiquement, c'est le rêve euh, complètement, et je, je m'en rappelle encore aujourd'hui de celui-là. Donc, vous voyez, ce n'était pas vraiment un, un sommeil, entre guillemets, naturel. Hein, c'est l'esprit qu qu qui est un peu poussé ou expulsé momentanément le temps de, de, de faire l'opération. Hein. Et c'était vraiment un rêve où je voyais une montagne qui avait la forme d'un drapeau, américain, enfin les couleurs d'un drapeau américain avec un train qui venait et puis qui allait s'écraser dans un tunnel. Enfin bon, c'était le machin qui était complètement, c'était peut-être pas le dessin animé que j'avais vu la veille, mais voilà, c'est là, là c'est le rêve purement onirique. Je pense pas que ce soit mon esprit qui soit parti pour voir des choses comme ça. Oui. Donc ça fait encore, encore une une chose dans les rêves de laquelle il faut savoir faire la différence. Après, ben vous avez beaucoup de gens euh, qui euh, font des, des, des livres d'interprétation de rêves. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Si vous vous y retrouvez, ben c'est bien, mais... Euh, je, ça doit être assez difficile de voir euh, des règles absolues qui s'appliquent à tout le monde euh, dans ce domaine-là. Hein, chaque cas est un cas. Et c'est pour ça que, bon, ben, il, faut, il faut, par exemple, <coughs> il y a des gens qui, parfois mélangés un peu avec un peu de superstition, qui disent que quand on rêve, par exemple, d'un serpent, ça veut dire que quelqu'un va nous trahir. Hein, qui, qui, qui, par, par, par l'interprétation des rêves, essaye de, euh, comment dire, de prédire des choses, dire que le rêve prévoit des choses. Hein. Alors, ça peut effectivement arriver, il y a ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. j'aime pas trop parler de moi, mais là aussi j'ai un exemple, je pense que je vous l'ai déjà raconté. Euh, quand j'étais euh, adolescent hein, au lycée, j'ai rêvé une bonne dizaine de fois, entre la seconde, la première et la terminale, que j'allais avoir la meilleure note au bac. Vraiment un rêve très clair et très précis dont je me suis rappelé, surtout qui s'est répété plusieurs fois. Et bon, c'était un rêve, c'était une situation qui était très peu probable, puisque rien que dans ma classe, je n'étais pas le meilleur, il y en avait trois, quatre qui étaient meilleurs que moi, rien que dans ma classe. Et donc, euh, le jour où est arrivé le bac, où sont arrivés les résultats du bac, ben c'est moi qui ai eu la meilleure moyenne de l'Académie de Strasbourg. Alors, ne me demandez pas comment <rire> c'est arrivé. Hein, c'est peut-être les esprits qui m'ont inspiré ce jour-là, mais c'est quelque chose que j'avais rêvé au moins dix fois avant que ça n'arrive. Donc, typiquement, ça m'a un peu ouvert. Euh, L'attention sur ce genre de questions, il peut, oui, effectivement, y avoir des rêves prémonitoires, hein, des rêves qui… C est, c est, c est, alors, la meilleure note au bac, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais il euh, ben, y a quand même quelque chose de très précis et de très proche de ce que j'avais rêvé qui s'est réalisé. Joël Oui, j'en viens pour le serpent. Nous, on est en spirit, on sait que le serpent, les est le symbole de, de la connaissance. Alors Oui, alors ça, effectivement, euh, les symboles, Alors je ne suis pas très bon dans les symboles. Hein. Euh, moi Les symboles que je préfère, c'est euh, les chiffres et les lettres de l'alphabet. C'est des symboles où il y a disons, des définitions qui sont claires et, et, et relativement universelles. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles, notamment dans les couleurs, dans les animaux. Comme tu dis, Joël, il y a beaucoup de des... choses. Par contre, je, personnellement, je ne m'y retrouve pas trop dans ces trucs-là. Les communications données par les esprits. Oui, oui, oui, oui. Alors, c'est oui, oui, oui. comme Léon Denis, euh, le spiritisme dans l'art, hein, quand il parle de la musique avec les sons qui correspondent aux couleurs et tout. J'avoue que moi, personnellement, je suis un peu perdu dans ces choses-là parce que c'est peut-être euh, une de mes imperfections. Je ne comprends pas trop. Hein. Je suis... Moi, les symboles, euh, le langage symbolique et tout ça, ce n'est pas mon faux. Hein. J'aime bien les choses qui sont euh, carrées, précises. Euh... Et voilà, maintenant, je ne critique, critique pas, je dis que moi, ça ne me parle pas. Maintenant, d'autres, ça leur parle. Effectivement, il y, a, il y a beaucoup de très beaux dessins médiumniques hein, que, que tu as pu voir, Joël, à l'époque de, de Roger et tout ça. Hein. J'en ai d'ailleurs récupéré tout un cahier là, que j'ai scanné. Euh, et, et donc, euh, où, effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, le médium qui les interprète, il voit les formes, il voit ce qui est dessiné, il voit les, les auréoles, il voit les couleurs. Et, et en fonction de tout ça, ben, pour lui, ça correspond à un message précis. Voilà. Enfin, et qu'il arrive à transmettre à une personne et qui souvent fonctionne. Euh, donc, c'est possible. Hein, je, parce que le, le langage humain, les lettres de l'alphabet, les chiffres sont certainement pas les seuls symboles, les méthodes de langage qui existent. Hein. Mais euh, voilà, j'avoue un peu mon incompétence sur le sujet. Oui, Christophe? De petites choses, j'avais assisté à une conférence sur les symboles, justement. Oui. Et que dans des pays, admettons, si tu rêves de rat, c'est synonyme de, de, de saleté, de, tu fais un cauchemar, parce qu'à la limite, et dans d'autres pays, au contraire, c'est un, un animal qui est totem, presque qui, qui, qui est très vénéré. donc Selon les cultures aussi, le rêve est différent par rapport à l'animal oui. qui est plus ou moins vénéré dans, dans le pays dans lequel tu es. Euh, et puis, euh, c'était concernant les, les, euh, les scientifiques, tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'imaginer éventuellement que plusieurs scientifiques, le même soir, vont, sont convoqués à un symposium de scientifiques pour justement annoncer un progrès Puisqu'on avait vu, je crois, que euh, quand il y a un progrès pour faire avancer l'humanité, il n'y en aura pas que d'une seule personne, mais de plusieurs. Oui. Parce on trouve des fois les scientifiques qui ont la même idée en même temps. Donc, Est-ce qu'ils est, ne sont pas retrouvés dans le même rêve et qu'ils ont eu l'autorisation là-haut de, de diffuser une nouvelle information qui fasse avancer l'humanité Oui, oui ben c'est ça. C'est ça qui se passe en fait. Hein. Okay. Des colloques de scientifiques. Et Kardec, il cite un exemple hein, euh, je crois que c'est dans les œuvres posthumes. Hein. Où, où il avait aussi une, une vision pendant un rêve, où il lisait quelque chose dont il ne s'est pas rappelé complètement, c'était euh, lié à l'invention du pneu. Hein, le, le pneu, euh, euh, bon, il existait déjà hein, en 1850, hein, en 1860, euh, mais euh, il n'était de loin pas utilisé euh, comme il l'est devenu un peu plus tard, hein, parce que, en fait… Et les, les roues avaient des cerclages en fer pour que ça résiste justement à l'usure. Hein. Et les pneus, à l'époque, avec le caoutchouc, ils n'avaient pas encore trouvé le, les, les systèmes de vulcanisation et autres qui donnent au caoutchouc une certaine résistance et à l'usure. Hein. Et ces choses-là ne sont venues que plus tard. Hein. Mais euh, les pneus, y compris les pneus avec chambre à air, ben, ont été découverts à peu près à cette époque-là. Et donc, quand Kardec euh, euh, parle de ça, donc, dans, dans, il, il, a, il a reçu aussi à la Société parisienne des études spirites une euh, communication qui disait que, qu'effectivement, euh, tu étais dans une réunion de scientifiques qui travaillent au développement du pneu. Quoi. Enfin, pas, ils n'ont pas dit du pneu, puisque le mot n'existait peut-être pas encore à l'époque, mais qui développent. Euh, euh, un système pour faciliter euh, le, le roulage, des chariots, des véhicules, quoi. Il y a Et, pas encore de te véhicules. Ouais. Je ne bon, comprends pas, donc j'accepte euh, tu ne veux pas accepter pour les symboles, mais tu sais que le dessin de la rose, la rose, c'est le symbole de la médiumnité. Le cerf de vie, c'est le symbole de Dieu, le travail de la, du spiritisme. Ce sont des symboles Peut-être, ouais, je, je, je, je ne le nie pas, c'est possible. Mais moi, je préfère euh, les quatre lettres D I E U ou, ou les lettres M E D I U M. Tu vois, c'est parce que je suis un peu obtus dans ces choses-là. Tu vois que après, bon, euh, si c'est une convention, comme le disait aussi Christophe tout à l'heure, sur laquelle tout le monde est d'accord, pourquoi pas hein Mais après, euh, si y en a un qui voit dans le rat quelque chose de bien, l'autre qui voit dans le rat quelque chose de mal. Bon, euh, les gens auront dit, du mal à se comprendre avec le symbole du rat. Hein, parce que les uns ils verront quelque chose de bien, les autres ils verront quelque chose de mal. On a aussi ce problème-là dans le langage. Hein. Quand on voit le mot religion, par exemple, ben, au Brésil, il sonne bien, en Europe, il, il sonne nettement moins bien. C'est pour ça qu'il faut… Euh, moi, je n'ai rien contre les symboles, hein, pas du tout, mais euh, ce qu'il faut, c'est euh, trouver un moyen pour qu'on puisse se correspondre et se comprendre hein, pour arriver à, en attendant la télépathie qui, elle, là, du coup, à mon avis, est beaucoup, beaucoup plus précise, hein, la transmission directe de la pensée, qu'on peut d'ailleurs réaliser euh, à l'état d'esprit ou pendant le sommeil, mais euh, qu'à l'état de veille, euh, on n'en est pas encore là. Oui, bon, Pérez, il m'a dit que pour la télépathie, ça va arriver euh, bientôt dans les siècles des siècles. Hein. C'est ça, c'est ça, on va y arriver. Mais oui, c'est ça, ouais. quand on, on sera disons, par oui. voilà, par télépathie, oui. On peut, par exemple, se communiquer par télépathie, Entre deux personnes qui dorment peuvent se communiquer par télépathie et, et se comprendront très bien, tu vois. Mm. Mais à l'état de veille, bah, on ne peut pas, tu vois, on ne peut pas encore. Il faudra que effectivement, quand on sera plus évolué, comme Jésus, par exemple, hein, lui, bah, il, euh, je ne sais pas si vous avez lu le, le, le roman euh, il y a 2000 ans. Hein, quand il est devant Publius Lentulus, il lit dans ses pensées et Publius Lentulus, il ouvre même pas la bouche. Lui, il se posait la question, Publius, en disant, punaise, mais il va parler araméen. Moi, je ne parle pas araméen, je parle que latin, etc. Comment est-ce qu'on va arriver à, à, à, à se communiquer et ben, La communication, elle est, c'est faite sans aucun problème. Hein. Et, et donc, c'est grâce à cette faculté qu'avait Jésus de, de, de, de télépathie, c'est-à-dire de lire dans les pensées. Et, et autant il a tout de suite compris qui était le sénateur, et autant le sénateur a tout de suite compris ce qu'il lui disait. Voilà. Et donc, c'est vrai, un jour on va y arriver. C'est le jour où on, sera, on se rapprochera de niveau d'évolution comme était celui de, de Jésus il y a 2000 ans. Alors, on va, on va passer au point suivant. Par l'effet du sommeil, les esprits incarnés sont toujours en rapport avec le monde des esprits. Et c'est ce qui fait que les esprits supérieurs consentent, sans trop de répulsion, à s'incarner parmi vous. Imaginez un esprit supérieur, euh, ben comme Jésus dont on vient de parler, qui, serait, qui, se, qui se réincarne dans le panier de crabe de l'époque qui était Jérusalem, hein, avec les Romains, les Juifs, les, les, les, les Pharisiens, les Sadducéens, les Lévites, etc., hein. Euh, bon, ce n'est pas toujours évident d'un esprit évolué qui même se réincarnant ici sur la Terre euh, en mission pour nous aider. Eh bien, vous voyez, pendant le sommeil, son esprit se libère et va se ressourcer. Et donc, euh, pour ces esprits-là, ça constitue une aide colossale hein, puisque euh, autant euh, ben, ils font face à toute cette lourdeur euh, de notre planète euh, à l'état de veille, autant euh, quand ils dorment, ils peuvent se ressourcer. C'est pour ça, comme il dit, concentre les esprits supérieurs, consentent sans trop de répulsion à s'incarner parmi vous, parce qu'ils ont les moments du sommeil où ils peuvent se ressourcer. Dieu a voulu que pendant leur contact avec le vice, ils puissent aller se retremper à la source du bien pour ne pas faillir eux-mêmes, eux qui venaient instruire les autres. Le sommeil est la porte que Dieu leur a ouverte vers leurs amis du ciel. C'est la récréation après le travail en attendant la grande délivrance la libération finale qui doit les rendre à leur vrai milieu. Cette grande délivrance, libération finale, c'est évidemment ben, la mort. Quoi. Donc, euh, imaginez tous les missionnaires, les Gandhi, les Martin Luther King, les sœurs Teresa et autres. Hein, euh, ben, ils, ils ont tenu hein, grâce à, à cette faculté, euh, grâce au sommeil en fait, hein, pour pouvoir à, aller se ressourcer. Parce que même pour eux, hein, ils, ont, ils ont beau être évolués. Mais comme ils sont au front, hein, ce n'est pas facile. Hein, comme on, le film Gandhi, pour ça, il le montre de façon assez magnifique hein, quand on voit tout ce qu'il a souffert. Ben, heureusement que de temps en temps, il pouvait aller dormir pour se ressourcer, et pour hein, rechercher et récupérer des énergies. Euh, sinon, ben, voilà, ça aurait été plus difficile pour lui. Donc, c'est une autre utilité du sommeil. Alors... L'Évangile selon le spiritisme, chapitre 28, item 38. Le sommeil a été donné à l'homme pour la réparation des forces organiques et pour celle des forces morales. Donc, Ce qui a été dit juste au-dessus pour euh, les missionnaires, c'est vrai aussi pour nous. Hein. Pendant que le corps récupère les éléments qu'il a perdus par l'activité de la veille, donc ça c'est le, le, le repos physique qui est nécessaire à notre corps physique, hein, qui est un phénomène qui est bien connu, L'esprit va se retremper parmi les autres esprits. Il puise dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend et dans les conseils qu'on lui donne, des idées qu'il retrouve au, ré au réveil, à l'état d'intuition. Donc, on va voir d'autres esprits, on va voir les guides spirituels, on peut même suivre des cours hein, euh, pendant le sommeil. Hein. Et donc, quand on se réveille, euh, on ne s'en rappelle pas toujours. Il y a le, quand il y a le rêve, bon, ben, on peut s'en rappeler et le ramener au niveau du conscient. Mais comme je disais tout à l'heure, même quand on ne s'en rappelle pas, ça reste quand même euh, à l'état d'intuition, comme il dit, hein, dans, dans notre subconscience. C'est une tendance euh, qu'on aura de faire quelque chose ou d'aller dans une direction donnée, tendance euh, qu'on aura euh, acquise. Euh, par euh, nos, nos, nos différentes euh, tractations, les, les discussions, les, le contact avec le guide spirituel qu'on a pu avoir pendant le sommeil, on, on, on le garde quand même après euh, dans, dans, euh, en nous dans cet état d'intuition. C'est le retour temporaire de l'exilé dans sa véritable patrie. Donc, le, le, le retour temporaire de l'exilé, qui sont les exilés ben, C'est nous. Hein? on est exilé dans un corps physique, dans la matière, euh, vers la véritable patrie, c'est quoi ben, C'est le monde des esprits, hein? c'est de là qu'on est venu et c'est là où on va retourner, hein? il faut le voir dans ce sens, hein? le retour temporaire de l'exilé dans sa véritable patrie. C'est le prisonnier momentanément rendu à la liberté, là ils sont encore plus forts, la prison c'est quoi ben, C'est notre corps physique, et la liberté, c'est quoi ben, C'est notre esprit qui peut aller où il veut ou euh, où, où, où l'attirent ses affinités. Voilà. <coughs> D'accord Alors, on va passer à la léthargie et la catalepsie, hein, euh, qui ont le même principe, qui est la perte momentanément de la sensibilité et du mouvement. Hein. Elles diffèrent en ce que dans la léthargie, la suspension des forces vitales est générale. Hein, et donne au corps toutes les apparences de la mort. Donc, je vous dis, ça, ça ressemble un peu au coma, mais ce n'est pas le coma. Hein. Le coma a des caractéristiques différentes. Aujourd'hui, les, les, les, les médecins font bien la différence entre un coma et un état de léthargie. Ce n'est pas du tout pareil. Hein. La suspension des forces vitales et générales et donne au corps toutes les apparences de la mort. Dans la catalepsie, elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps, de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester, ce qui ne permet pas de la confondre avec l'amour. Voilà. La léthargie est toujours naturelle, la catalepsie est parfois spontanée, et quelquefois spontanée. D'accord euh, donc, ça, c'est le commentaire que fait Kardec à la question 424 du livre des esprits. Donc, la léthargie et la catalepsie, ce sont aussi des phénomènes dans les, pendant lesquels notre âme, comme il dit, euh, elle est plus libre pour se manifester. D'accord Donc, quelqu'un qui est dans le coma, il est en léthargie, alors Non, non, parce que le non. coma, c'est différent. Le coma, il est, il est causé par des dommages au niveau du cerveau, alors que une personne peut tomber en état de léthargie alors que son cerveau n'a rien, tu vois Parce que le Roger Pérez, il m'a dit que quelqu'un qui était dans le coma, c'est parce que son esprit il était dégagé, il était à côté, je veux dire, déplacé. Alors, effectivement, mais le, le coma, c'est suite, en général, le coma, il arrive suite à un accident, à un AVC, à, ouais. à un choc, hein c'est des, des dégâts au niveau du cerveau qui permettent plus à l'esprit, euh, comment dire ben de se manifester dans son corps, voire même de bouger, voire même d'ouvrir les yeux et de parler, de répondre. Et donc, une personne qui est dans le coma, euh, c'est en fait le corps qui, qui il est encore vivant, mais euh, il a des dommages qui ne permettent plus à l'esprit de se manifester en lui. Hein, mais donc, le périsprit est décalé de son emplacement. Tant que disons, le périsprit n'ait pas compris sa place, place, il restera toujours en coma. Et donc, euh, le, le, le, effectivement, l'esprit et son père-esprit, euh, bah, le, le coma, en fait, c'est un peu comme le sommeil. C'est-à-dire, quand vous êtes à côté d'une personne comateuse et que vous lui parlez, euh, faut, vous pouvez être conscient que parfois, pas toujours, son esprit, il est là à côté, il vous écoute. Hein? Euh, ça m'est arrivé d'une personne qui était dans le coma, euh, donc, euh, c'était ma belle-mère qui me racontait ça. Elle avait une amie qui était dans le coma parce que pareil, elle avait eu un accident. Et donc, euh, quand elle lui parlait, euh, des fois, elle voyait des larmes qui coulaient des yeux. Hein. Donc, il y a, même si l'esprit euh, n'arrive pas, pas à agir sur son corps, il y a parfois des réactions euh, qui, qui se manifestent quand même. Et ça, ça prouve bien qu'il ben, y a une réaction de l'esprit qui se manifeste euh, évidemment de façon euh, comme il peut, hein, au niveau de son corps, donc que l'esprit du comateux, il est là. Mais ce n'est pas toujours. Hein. Parfois, l'esprit du comateux, il peut être, euh, il peut être loin. Hein, il n'est pas toujours à côté. Mais après, bon, si c'est sûr, si c'est une personne chère, un proche qui, qui, qui, qui même à la limite, appelle l'esprit, ben, l'esprit, euh, il, il pourra venir et en général, il sera là. D'accord Donc, le coma, c'est le, le, le corps qui ne permet plus à l'esprit de se manifester. Donc, le comateux, pour sortir du coma, ben, il faut que euh, les, les, les problèmes physiologiques qui empêchent l'esprit de se manifester, ben, d'une certaine manière, euh, se résolvent ou que l'esprit trouve un moyen de, de, de, de, re, de revenir euh, se manifester dans son corps. Euh, hein, les comateux qui se réveillent, par exemple, hein, et, et il en existe, hein, il y en a même qui se qui se réveillent tout simplement parce qu'au bout d'un de, de, de, de, temps relativement euh, court, euh, parce qu'il ben, le, le, le, y a des processus de guérison qui se font quand même dans le corps et qui permettent à l'esprit de revenir, parfois vous avez des comateux aussi qui euh, sortent du coma au bout de 10 ans, 20 ans, il hein, y, y a eu des cas comme ça. Hein, euh, où, mais euh, souvent, euh, ces personnes-là, quand elles sont sorties du coma, ben, elles ont des séquelles, elles ont des... Euh, des déficiences hein, qui sont liées justement euh, aux au, au problèmes physiologiques qui ont qui occasionné le coma et que l'esprit a plus ou moins réussi à contourner, mais pas complètement. Hein. Donc, euh, voilà. Donc le coma, c'est bien le déplacement du, du père-esprit. Ben, ben, le le, le père-esprit, l'esprit reste et son père-esprit reste. Alors, quand on parle du sommeil, par exemple, hein, quand on dit que l'esprit se dégage, il se dégage bien sûr avec son père-esprit. On est bien d'accord. Hein. Et donc, le comateux, c'est pareil, hein, c'est l'esprit avec son père-esprit qui se dégage du corps. Mais pour revenir, il faut, que, il faut que le corps, il faut que la machine se remette à fonctionner d'une certaine façon, même d'une façon euh, déficiente, euh, mais il faut qu'il refonctionne, sinon il pourra. Euh, hein, c'est ça qui. Euh, la guérison du coma, c'est surtout euh, ça, hein, permettre que les conditions soient réunies pour que l'esprit puisse revenir et agir sur son corps. Alors que la léthargie. Ce a, a pas, de, pas des chocs ou des blessures. Hein, C'est tout simplement l'esprit qui, ben, comme pendant le sommeil, ben, dans, dans le cas de léthargie, il se libère de son corps. Mais ce n'est pas lié à un problème physique, hein, à des dommages au niveau du cerveau, ou, ou, qui sont en général le, le, le cas qu'on a dans le copain. Voilà. Et donc, euh, le, donc, le coma aussi, quelque part, ben l'âme euh, s'émancipe, d'accord hein, L'âme, alors, on, il par, Kardec ne parlait pas de coma, le coma n'était pas encore suffisamment connu à l'époque, hein, mais voilà, alors c'est des situations qui ne sont pas toujours faciles pour l'esprit, hein, l'esprit qui, qui, qui voudrait, parce qu'il est quelque part prisonnier, dans le, nous on est prisonnier dans le corps, mais au moins on arrive à agir sur notre corps, le comateux, il est prisonnier dans son corps, mais il n'arrive plus à agir sur son corps. C'est des situations qui sont quand même assez difficiles. Je vous parlais tout à l'heure de la paralysie du sommeil. Souvent, ça crée des angoisses chez les gens qui, qui le vivent. Parce que, euh, ben, il, il, imagine, tu es là, tu es dans ton corps, tu vois, tu veux appeler, tu ne peux pas, tu veux bouger, faire un signe, tu ne peux pas. Ce n'est pas évident. Hein. Et ça peut durer quelques minutes. Donc, c'est les personnes, quand, quand, on, est, quand on a l'habitude, quand on est spirite, qu'on comprend ce qui se passe, qu'il n'y a pas plus de danger que ça et tout, bon, ben, on, on le vit. Mais même le fait d'être pris, pris dans ton corps sans pouvoir utiliser le corps, ce n'est pas simple, ce pas évident. Alors, le somnambulisme. Donc, le somnambulisme est une indépendance de l'âme plus, plus complète que dans le rêve. Et alors, ses facultés sont plus développées. Elle a des perceptions qu'elle n'a pas dans le rêve, qui est un état de somnambulisme imparfait. Donc, de... Quand on rêve, notre âme elle est, elle est libre, mais pas autant que quand on est dans un état de somnambulisme. Dans le somnambulisme, l'esprit est tout entier à lui-même, les organes matériels étant en quelque sorte en catalepsie, ne reçoivent plus les impressions extérieures, cet état se manifeste surtout pendant le sommeil. Quand l'effet de somnambulisme se produit, c'est que l'esprit préoccupé d'une chose ou d'une autre se livre à une action quelconque qui nécessite l'usage de son corps, dont il se sert alors d'une façon analogue à l'emploi qu'il fait d'une table ou de tout autre objet matériel dans le phénomène des manifestations physiques. » Donc ça, c'est dans la question 425 que vous retrouvez ce texte. Alors, c'est une forme de somnambulisme qu'on connaît un peu moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît le somnambulisme naturel, hein, la personne qui marche sur les toits avec les mains horizontales. Hein. On connaît aussi le somnambulisme, euh, enfin quelque chose qui n'est pas vraiment du somnambulisme, mais qui est de l'hypnose. Hein. Euh, qu'on peut voir euh, dans, dans les foires. Donc, c'est un, un, un phénomène qui est un peu différent, hein, puisque dans l'hypnose, euh, la personne, elle est sous suggestion. Mais euh, à l'époque, avec les, les magnétiseurs, le mesmérisme, il y avait beaucoup de, de, de médiums qu'on appelle somnambules, hein, et donc euh, où l'esprit, comme il le dit là, se, retrouve, se dégage du corps de façon assez complète, et donc où l'esprit a. Euh, des facultés <coughs> beaucoup plus fortes, hein, une perception beaucoup plus large que euh, dans, pendant le sommeil. Hein. Et il peut utiliser son corps, comme il le dit là, ben pour parler, pour dire ce qu'il voit, pour dire ce qu'il sent. Hein. Donc, euh, dans, dans les cas de, des cas de somnambulisme récent, il y a par exemple le cas d'Edgar de Keiss hein, qui... Qui, qui était somnambule, donc c'était une personne euh, qui il, il avait des, des facultés à la fois de guérisseur, mais aussi euh, pour euh, diagnostiquer des maladies. Et en fait, c'est son esprit qui voyait euh, le, le, le patient en face de lui, il voyait donc son corps physique, son esprit et son père esprit. Et donc, avec cette vision intégrale, il arrivait à détecter euh, beaucoup plus facilement les, les maladies ou les affections que cette personne pouvait avoir et pour pouvoir mieux agir, donc, dans le sens d'une guérison. Euh, oui, Michel? Oui, Charles, est-ce que le somnambulisme peut être considéré comme de la médiumnité? Alors, euh, non. Oui et non. Ça, dans, il y a le somnambulisme médiumnique et il y a le somnambulisme normal. Parce que dans la médiumnité, on est l'intermédiaire entre un esprit. et, et, et C'est un esprit qui agit. Et dans le somnambulisme, c'est notre propre esprit qui agit. Donc, si maintenant je suis dans un cas de somnambulisme, mon esprit se dégage et j'arrive à voir en face et puis j'arrive à analyser ce que je vois et je le dis, euh, ce n'est pas médiumnique. Par contre, si mon esprit est dégagé, qu'il y a un autre esprit à côté de moi qui m'aide à voir et qui me dit des choses que moi je ne fais que répéter, là, c'est médiumnique. Tu vois la différence D'accord. La, oui, la médiumnité, est, on est l'intermédiaire, ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui est là. Alors que le somnambulisme, ça peut être notre esprit à nous, tout seul. Il n'a pas besoin d'avoir un autre esprit à côté. Et dans ce cas-là, c'est pas médiumnique. C'est pas de l'animisme non plus. Ben si, dans ce cas-là, ça se rapproche plus de l'animisme, puisque c'est notre propre âme qui agit. D'accord. Et parce que l'animisme dans, dans la médiumnité, c'est ben, la personne pense recevoir un message d'un esprit, en fait, ça vient de, de son subconscient, de son esprit à elle. Hein? Mm -hmm. Donc, c'est ça la, la, la différence entre l'animisme et le médiumnisme. Mais sachant que euh, c'est un problème qui est connu, hein? il y a, il y a, il y a euh, de... tous les médiums, il y a une... leur, leur, leur propre âme inf... va influencer les messages. Hein? Comme le dit Kardec, le médium qui est, la personne qui est bleue, les communications seront bleues. Hein? Et la personne qui est, qui est rouge, les communications seront rouges. Donc, euh, cette influence, elle est toujours présente dans les communications médiumniques de façon plus ou moins forte. Hein? Un bon médium comme Chico Xavier, il y avait peut-être 10, 20, 30 de, de qui venait de lui et 80 qui, le reste qui venait des esprits, alors qu'un un, un médium, euh, disons, euh, plus animique, il y aura peut-être 80% qui viendra de lui et puis que 10 ou 20% qui viendront des esprits. Comment, Donc, tu peux, comment tu peux faire la différence entre l'animie et puis euh, l'animisme et puis le, une communication d'un esprit alors ah ben, Alors c'est là effectivement tout l'art de la médiumnité. Il okay. faut être conscient qu'il y a toujours un mélange des deux. Okay. Donc le seul moyen, euh, ben, c'est d'analyser la communication. De, de voir le contenu, qu'est-ce qui est venu, qu'est-ce qui est dit, est-ce que c'est dans les capacités ou dans les, dans les cordes de la, de, de, du médium, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement en dehors de lui, qu'il ignore complètement Donc, euh, si c'est quelque chose qui l'ignore complètement, euh, ça peut encore venir d'une vie passée. Mais supposons euh, Chico Xavier, quand il écrivait ses lettres et qu'il donnait des noms, des surnoms, ce genre de choses, de, de, de personnes, de familles qui habitaient à des milliers de kilomètres et qui ne connaissait pas, Là, là, ça ne peut que être de la médiumnité, puisque son esprit à lui ne pouvait pas connaître ces choses-là, tu vois. Et quand as contre... effort, tu as un message à donner à quelqu'un, est-ce que tu as le temps d'analyser, toi, si c'est ta propre pensée oui. ou si c'est la pensée d'un esprit Mais Moi, je dirais, ce n'est pas la question d'avoir le temps, il faut faire cette analyse. Hein un médium ne doit pas donner euh, toutes les communications, euh, ou même aucune communication, sans passer par l'analyse, euh, sans passer par une analyse préalable. Ou alors il doit la donner avec toute réserve, sous toute réserve. Tu vois Parce que c'est là où le médium il doit faire attention. Hein? Parce que si tu si, si arrives, il y a une personne qui est là dans une réunion médiumnique, et puis que tu, tu reçois un message soi-disant de son enfant ou quelque chose comme ça. Euh, ben, si c'est pas son enfant, si c'est un autre esprit ou si ça vient de toi, quelque part, la personne, tu, tu la trompes. C'est de la tromperie. Tu vois ce que je veux dire ah, oui. après, Il faut toujours faire très attention et il faut le donner sous toute réserve. Oui après, et, a... oui, après, il y a un contrôle après, je veux dire. C'est ça. Le contrôle, il faut qu'il ait toujours lieu. D'accord. Et il y a des choses que le médium ne doit pas donner. Hein, par exemple, tu vas mourir dans trois jours… C'est ce genre de message, même si c'est vrai, il ne faut pas le donner. Chico aussi faisait ça, hein. il disait, c'est euh, l'omission euh, charitable. Je sais plus, il y a, il y a une expression qu'il utilise, l'omission charitable ou quelque chose comme ça, quand il, il, il, en fait, il transmettait que les choses qui étaient euh, vraiment utiles pour la personne, des choses qui sont euh, encourageantes ou positives ou qui incitent euh, à faire le bien ou ce genre de choses. Les choses négatives en disant tu vas te planter, tu vas ci, tu vas ça, ils ne il les transmettait pas parce que ça pouvait au contraire déstabiliser la personne. C'est un peu simpliste la manière de dire, mais effectivement, il faut toujours qu'il y ait un contrôle. Et, et D'ailleurs, il y a eu une étude scientifique qui a été faite au Brésil euh, il y a deux ans, hein, dont on parle dans, la revue, dans un des numéros de la revue Spirit euh, récent. Ils ont pris des médiums indiqués par des groupes spirites, donc des médiums de confiance et tout, hein, qui ont donné des infos, qui, qui étaient censés don, apporter des informations de personnes défuntes à un certain nombre de gens. Et ben l'expérience a été négative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de preuves d'identité, il n'y avait pas d'éléments qui vraiment caractérisaient que ça venait vraiment de la personne supposée. Donc ça prouve que même pour des bons médiums, cet exercice est difficile. Et le fait de dire, tiens, ben voilà, je suis sûr, c'est ton, ton fils qui a écrit ça, ou ton, ou ton père ou ta mère défunte c'est quelque chose qu'il qui, qui faut, qui faut être extrêmement prudent. Il hein, faut le donner sous toute réserve. Alors après, évidemment, quand il y a des preuves d'identité, euh, hein, comme les, les cas que citait Morissette hein, avec le gamin, avec euh, qui, qui, ses parents qui étaient inconsolables, un jeune qui était mort. Et, quand il s'est communiqué qu'il leur a remercié euh, euh, de la chemise verte, hein, c'était la chemise verte qu'il qui utilisait pour jouer au football, son maillot de football, et qu'il lui avait mis euh, avant de le mettre dans le cercueil et de l'enterrer. Donc là, voilà, ça, Morissette, elle ne pouvait pas le savoir. Ce sont des preuves d'identité. Là, les parents, ils ont compris tout de suite. Tu vois Mais en dehors de ça, il faut toujours. Voilà, faut. Alors après, si c'est bien, papa, ne pleure plus, étudie, lit des choses, ou... bon, quand c'est du positif, tu ne prends pas de risque à le donner, tu vois. Hein? Mais sinon, pour le reste, c'est là tout, toute la difficulté de la médiumnité. Hein? Et, et sachant que de l'animisme, de toute façon, il y en aura toujours, c'est naturel qu'il y en est, c'est même normal qu'il y en ait, d'accord. Donc, euh, c'est... Euh, c'est là où il faut faire, euh, faut essayer de faire le tri. Alors, il y a deux mains qui sont levées. Il y a Michel. Où je ne sais pas si tu avais, si avais oublié de la baisser la dernière fois. Ah oui, pardon, j'ai oublié de la baisser. Alors, Fabrice. Merci, Charles. De oui. euh, ce que je voulais dire, c'est que s'il est admis qu'effectivement, l'animisme... C'est plus ce, l'esprit du médium qui s'exprime plutôt qu'un qu esprit euh, désincarné. Il ne faut quand même pas oublier aussi que l'esprit du médium subit aussi des influences, ne serait-ce oui, que par oui. les pensées. Donc, euh, quelque part, il y a toujours quand même une forme de communication d'esprit désincarné vers l'esprit du médium. Le, ce que je veux dire par là, c'est... Quand on a une pensée, comment savoir comment être sûr que cette pensée c'est notre esprit à nous ou si c'est pas une pensée qui nous a été soufflée par d'autres esprits euh, oh. On peut aller loin, c'est sûr dans le raisonnement, mais c'est compliqué de, de, de, de voir la frontière entre la médiumnité et justement l'animisme. quoi. Même si l'animisme en lui-même, bah, effectivement, j'ai euh, bah. ma part à moi de pensées qui me sont propres et des pensées qui me sont soufflées et que je crois miennes et qui finalement ne sont pas les miennes. Ben, tu, tu fais bien de soulever cette question, donc euh, ce qui est vrai dans la médiumnité, c'est vrai dans, dans, dans les pensées en général, dans la vie de tous les jours, hein? tu vois, et, et tu fais bien de, de soulever ce point-là, donc le, le, le seul moyen, c'est impossible, c'est impossible d'être sûr que ça, vient, que, que, que ça vient de nous ou que ça vient d'un autre. Donc, ce qui est important, ce n'est pas vraiment d'essayer de, de savoir à tout prix si ça vient de nous si ça vient d'un autre esprit. Ce qui est important, c'est de, de voir ben, le filtre socratique. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est bon Et est-ce que c'est euh, opportun pour le moment D'accord Et donc, ce filtre socratique, c'est valable pour la médiumnité, c'est valable pour nos pensées, c'est valable pour ce qu'on lit, dans, ce qu'on voit à la télé ou dans les réseaux sociaux. C'est valable pour tout. Et donc, c'est pour ça qu'on encourage toujours euh, tout le monde à étudier, hein, à étudier les lois de la nature, à étudier euh, pour pouvoir avoir cette capacité de discerner, de discernement, tu vois, euh, pour euh, exercer cet effort de vérifier les choses, de ne pas croire euh, a priori tout ce qu'on nous dit. Hein, ne pas non plus tomber dans, dans le rejet ou l'incrédulité systématique. Ça, c'est l'autre extrême. Tu vois? La crédulité, celui qui croit aveuglement à tout ce qu'on lui dit et celui qui rejette aveuglement tout ce qu'on lui dit, ce sont les cas extrêmes qui sont tous les deux mauvais. Hein? Non, il faut prendre, voir, peser, hein? passer par ce filtre euh, euh, et, et avoir des référentiels, c'est-à-dire aller chercher l'information bonne, hein? des informations fiables, et, et les utiliser comme référentiel pour pouvoir faire euh, notre analyse, notre discernement, d'accord Et, et c'est ça que c est, c est, je pense que toutes ces fake news, toutes ces, toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui, hein, toutes ces manipulations diverses et variées, c'est justement euh, pour, nous, pour nous pousser à, à, à évoluer dans ce sens-là, à utiliser cette faculté, ce bon sens, hein, ce discernement, que, que Dieu nous a donné, hein? parce que sans ça, euh, voilà, une personne qui croit tout ce qu'on lui dit ou une personne qui rejette tout ce qu'on lui dit, euh, arrivera, elle arrivera difficilement à évoluer. Hein? Une, elle va être comme une feuille morte dans un tourbillon de vent, à hein? croire tout ce qu'on lui dit, tout et son contraire. Et puis l'autre qui rejette tout, euh, et ben, même si elle rejette les bonnes choses, ben, elle n'avancera pas, elle va rester stationnaire aussi. D'accord Donc il faut, faut trouver le, le juste milieu entre les deux. Et, et, et comme, comme tu le disais, euh, euh, Fabrice, c'est euh, valable de, dans, la, dans la vie en général, hein, parce que les esprits influencent beaucoup plus sur nous qu'on ne le pense. Et c'est vrai que souvent, il y a des pensées euh, qu'on pense qu'elles sont à nous, et en fait, c'est les esprits qui nous, qui, qui nous l'ont suggéré. Et donc, euh, voilà, avant de transformer la pensée en acte, c'est là où il faut passer par ce filtre, exercer le discernement pour, euh, vo voilà, est-ce que je veux vraiment ça ou pas hein? et, et ça, c'est, je pense, dans les moments de crise qu'on traverse en ce moment, hein, avec tous ces ondits, toutes ces, toutes ces manipulations diverses et variées venant euh, de partis extrémistes de tous bords. Euh, c'est une pluie, une avalanche hein, de, de, de ce genre de pensées suggérées, euh, amplifiées parfois par des esprits euh, qui, qui, qui nous assaillent. Hein, et c'est là où il faut avoir des références et des bases solides, des branches auxquelles on peut se raccrocher euh, pour ne pas tomber dans les pièges. Et ça, ça fait partie de notre évolution. L'esprit qui, qui vraiment, la personne qui vraiment arrive à développer ce discernement, elle sera beaucoup plus... Euh, comment dire, beaucoup moins susceptible d'être trompé ou de succomber à une, à une manipulation ou à une fake news que euh, la personne qui euh, reste là et qui ne réfléchit pas, qui ne fait pas d'efforts pour analyser euh, ce qui vient à elle. Vincent Les problèmes qu'on a en maniabilité, je pense c'est surtout dû à notre égo. Hein. Les gens qui ont des attentes très grandes par rapport à ce qui peut se produire, Vont, si on a des attentes qui sont grandes, c'est qu'il y a une grosse part de soi qui, qui, est, qui est introduite dans, dans la médiumnité. Et je pense qu'on a, a besoin de faire un parcours spirituel assez, assez profond pour se dissocier un peu de notre ego pour pouvoir être libre. Tout à fait. La liberté, elle vient avec l'évolution. La liberté, c'est celui qui est libre, c'est celui qui ne se laisse pas Suggérer ou euh, influencer euh, dans un sens ou dans l'autre. Hein? Si par exemple, je, suis, je, je vois des pubs euh, qui me montrent des habits et puis que compulsivement je vais acheter ces habits, ben, je ne suis pas libre. D'accord Donc, euh, la liberté, c'est celui qui euh, arrive à faire euh, ce que tu dis. Hein? Euh, L'ego, le médium qui est égoïste, euh, ben. C'est effectivement l'égoïsme et l'orgueil, c'est euh, ce qui causera le plus de dommages non seulement à notre, au médium, mais aussi à notre évolution en général. Hein? On prend, on prend prenez l'exemple de Chico Xavier, ben il est resté humble jusqu'au bout. Et c'est ça qui a fait que Chico Xavier est devenu Chico Xavier. S'il avait été orgueilleux, au bout de deux, trois ans, on n'aurait plus parlé de lui pourtant là euh, il a eu 70 ans de médiumnité ou presque hein, euh, avec, en écrivant tous ces livres qui aujourd'hui bénéficient quand même d'une très forte reconnaissance Donc, Charles, sans être orgueilleux on a des croyances hein, c'est à dire qu'on est construit sur des, sur des peurs bon, je ne vais pas rentrer dans des domaines psychologiques mais on est construit sur des peurs peur de mourir peur de ne pas, de, de pas être assez bien peur de ne pas être assez ceci pas assez cela si on n'est pas conscient de nos peurs Évidemment, on va, les, on va les introduire dans ce qu'on interprète. Tout à fait. Et, et, et, mais euh, ce qu'il faut. Euh, la, la personne qui. La peur, c'est bien souvent de ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on fait ce travail d'analyse et d'intelligence, la peur disparaît. La peur, c'est l'instinct de préservation qui disparaît. Hein? Le pompier n'a pas peur du feu. Non? Au contraire, il y fait face pour l'éteindre. Parce qu'il connaît les risques. Il sait. Alors, il peut avoir peur dans une situation où le risque est très élevé. Ça, c'est tout à fait naturel. Hein? Mais euh, c'est comme ça que l'intelligence, petit à petit, arrive à surmonter la peur. Beaucoup de Et gens... Les peurs sont nécessaires, Charles. Ce n'est pas un défaut, les peurs. <coughs> oui. Les peurs sont nécessaires pour se protéger. On n'a oui. pas, be pas besoin de les rejeter. C'est l'instinct de préservation. C'est l'instinct de préservation, l'instinct de conservation pardon, qui, qui nous amène la peur. Mais euh, elles, elles sont nécessaires, oui, elles seront toujours nécessaires. Mais après, euh, si tu as peur de tout, bah, tu ne feras pas grand-chose. C'est le problème, faut. qu'on pas peur de tout, d'être conscient de, des peurs qu'on a, qui, qui, nous, qui nous manipulent quelque part. Bah, C'est au fur et à mesure que l'intelligence évolue, euh, l'instinct euh, diminue. Hein, même s'il ne disparaît jamais complètement. Et donc, c'est là où, euh, bah voilà, et, et, et, qui, qui a peur de la mort Moi. Hein ouais. ouais, ben, voilà, euh, moi, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur non plus. La mort, c'est une libération, comme, il vient de, oui. comme on vient de voir, là. Hein Parfait. On peut avoir peur de souffrir, évidemment. Hein Mais euh, après, on sait très bien qu'on qu va y passer. Donc, à, à quoi ça sert d'avoir peur Au contraire. Il faut prendre les choses, regarder en face, euh, et voilà. que tu l'as vu Peur vraiment de de ben Est-ce que tu que... as vu des gens mourir de... Moi, j'étais en, en, en soins palliatifs. Hein. J'ai vu des gens qui étaient à la dernière minute, hein, Oui. qui étaient euh, dans leur, dans, dans, au départ, euh, dans le départ. Alors, souvent, il y a une, une genre de période de léthargie où on est un peu dans un état semi-conscient. Mais <rire> il y a quand même, euh, qu'on le veuille ou non, il y a quand même. Euh, c'est un passage ce, oui. ce passage il existe même si on a du mal à se le représenter ce passage existe entre oui. la conscience dans le corps et la, la conscience dans l'état de en, en tant qu'esprit et ce passage ça reste un passage oui mais après bon quand tu quand on voit des personnes mourir il y en a qui meurent tranquillement avec le sourire et tout ou presque hein. et il y en a d'autres qui ont des convulsions abominables donc c'est là où on voit que Qu'est-ce qui fait la différence dans celui qui meurt tranquille, en paix, et de l'autre qui meurt dans des convulsions C'est où, où, là qu'il faut qu'on analyse. Et, et souvent, ben c'est euh, l'attachement à la vie matérielle, euh, ou, ou aux choses, ou aux personnes. Hein, c'est ça qui fait que euh, certains mourants ne veulent pas partir. Et... Et comme tu dis, dans, dans, tu fais bien de citer aussi ce phénomène de l'amour, parce que c'est aussi quelque part un phénomène de l'émancipation de l'âme, puisque euh, quand, quand l'amour, elle vient de façon progressive, hein, ben, l'âme, petit à petit, se, se prend déjà un peu de liberté par rapport à son corps. Hein, mmh. Et voit euh, déjà ben, mon père, par exemple, hein, qui ne croyait pas trop aux esprits, ben, il, il, la semaine avant de mourir, il parlait avec sa mère, hein, sa mère qui venait à l'état d'esprit pour euh, venir le chercher. Et donc, voilà, c'est un autre exemple d'émancipation de, de, de l'âme. Maintenant, après, euh, voilà, euh, on, on peut avoir peur d'un voyage, euh, mais si vous avez peur, par exemple, si on dit, tiens, ben, je vais t'envoyer au fin fond de la Chine, bon, euh, c'est sûr que quand on y va sans préparation, euh, on va au casse-pipe. Mais si on, on, on se prépare et qu'on regarde, qu'on étudie la Chine, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il fait chaud Est-ce qu'il fait froid Est-ce qu'il faut des pulls Est-ce qu'il faut ci Est-ce qu'il faut ça Et qu'on y va de façon préparée, euh, on aura forcément moins peur que si on y va… Euh, là, tu parles d'une angoisse, ce n'est pas, pas pareil. Pardon Par exemple, quelqu'un qui va… Veut... d'une angoisse, là, d'une angoisse parce que tu te projettes dans le futur. <coughs> Mais euh, quelqu'un qui est sur un lit de mort en train d'avoir ses pieds qui sont morts… Parce que c'est ce qui se passe. Hein. Ouais. On ne ouais. meurt pas d'un coup. Hein. On a les pieds qui sont morts d'abord. Le dégagement, il, il est… Il est... Bah, les pieds sont morts, hein. ils ne vivent plus. C'est-à-dire que les, les infirmières massent les pieds, les jambes. Quoi. Parce ouais. qu'il n'y a, y a plus de vie. Hein. Et puis, c'est ouais, un peu désagréable que quand que même hein, d'avoir les pieds qui sont morts. <rire> puis après, il y, y a le bras droit qui est mort. Parce que le, le bras gauche, il est près du corps. Du cœur, pardon. Il, il, il vit encore. Ah, et oui. puis, on… on, on, on on demande à ce que le bras droit soit déplacé, parce qu'on ne peut plus on peut plus le commander. C'est ah oui. quand même impressionnant, quand même. Hein? Ce n'est pas rien. On, toute sa vie, on a été maître de son corps, et là, on perd son corps au fur et à mesure. Et c'est difficile, quand même. Hein? Tout à fait. Mais, euh, comment dire, celui qui sait, il, ce, il, il passera toutes ces phases de façon beaucoup plus sereine que celui qui, qui redoute, hein? qui ignore et qui redoute. C'est clair. Donc, Tant qu'on ne l'a pas vécu, je crois que peut... c'est difficile d'en parler. Hein. Ben écoute, on, on, on, on l'a tous vécu des dizaines de fois. Hein. Oui. On est tous, on n'est pas à la première réincarnation. Hein. On, on l'a tous oublié, passé oublié par là, des dizaines déjà, de hein. fois. On l'a tous oublié des dizaines de fois. C'est possible, oui, mais pareil, dans l'inconscient dans, dans l'inconscient, l'intuition revient. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est juste pour dire que. Ben, euh, la peur, elle s'amenuise au fur et à mesure que l'intelligence arrive à… à hein. Les gens, dans le temps, ils avaient peur de l'orage, ils avaient peur de ci, ils avaient peur de ça. Aujourd'hui, ben, on, on sait que l'orage, il faut, faut se mettre sous les arbres, etc., pas rester debout dans un endroit très plat. On sait les, les précautions qu'il faut prendre, et puis du coup, on peut encore avoir peur de l'orage, mais pas au même degré que quand les gens pensaient que c'était les dieux qui se mettaient en colère. quoi. Hein? Alors, il est déjà 9h13, euh, On va donc le somnambulisme, on l'a vu, l'extase. Quelle différence y t il entre l'extase et le somnambulisme ben, L'extase, c'est un somnambulisme plus épuré. L'âme de l'extatique est encore plus indépendante. Alors l'extase, euh, on va continuer, hein. dans l'état d'extase, l'anéantissement du corps est presque complet. Il n'a plus, pour ainsi dire, que la vie organique, et on sent que l'âme n'y tient plus que par un fil, qu'un effort de plus ferait rompre son retour. Dans cet état, toutes les pensées terrestres disparaissent pour faire place au sentiment épuré, qui est l'essence même de notre être immatériel. » Et donc, euh, dans l'état d'extase, effectivement, il faut être prudent, quoi, parce qu'il euh, faut essayer de rappeler l'esprit, parce que sinon, bah, il s'en va, il ne revient plus. Hein. Ah oui. hein, c'est tellement beau dans l'au-delà que… Voilà. Éviter, je te dis, hein. moi je me souviens de Roger hein. un jour ça lui est arrivé quand on était à Lyon et puis euh, il avait mis un certain temps avant de revenir hein. les gens commençaient un peu à s'inquiéter, à le rappeler et puis quand il était revenu à lui il a dit mais ce cours me dégoûte etc ah, c'est voilà, dur de se replonger dans la matière mais comment, comment un esprit peut décider de ne pas revenir Je veux dire, euh, parce que là, c'est la mort. La, la seule façon oui. qu'un esprit d'être complètement libéré de son corps physique, c'est la mort. C'est-à-dire que le fameux cordon d'argent est rompu. Et comment donc quelqu'un qui, c'est comme ceux qui font des sorties de corps conscientes, des sorties euh, astrales ou, ils les partent, de mort ils, ou les expériences de mort imminente, ils partent. Mais j'ai entendu dire que certains, c'est très rare, peuvent faire le choix de ne pas revenir. Mais il faut, il faut que le cordon d'argent soit rompu, c'est-à-dire que le corps physique soit mort. Ah, euh, c'est une permission qu'on n'a pas comme ça. Ouais. En, en général, c'est vrai qu'en général, la mort, ça va dans l'autre sens. Hein. C'est le corps physique qui ne fonctionne plus, qui occasionne le dégagement de l'âme. Et dans ce cas-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le dégagement de l'âme qui occasionne la, la mort du corps physique. C'est l'esprit de pardon, rompre ce... De, de... Excuse-moi Charles, mais quelque part ça s'apparente un petit peu à un suicide. C'est vrai. Je peux revenir, je veux plus revenir dans, dans l'épreuve physique, je peux revenir dans le monde terrestre, je reste où je suis, je suis bien, mais euh, ce n'est pas nous qui décidons. Hein. On est bien d'accord. Ah, ouais. avoir... on, on, a, on a quand même le libre arbitre, hein, comme tu dis, et puis effectivement, mais je pense que l'extatique, il comprend à un moment donné, tout comme la, la personne des EMI, hein. il y a un, un moment où il y a une espèce de barrière où où on lui fait comprendre, maintenant, non, attends, et, et alors pour l'aider à revenir, regarde, il y a tes enfants, il y a ci, il y a ça, pour essayer de le motiver à revenir. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Euh, mais en toute rigueur, l'esprit a son libre arbitre, et si vraiment il voulait y aller, il pourrait, même si ça peut avoir effectivement des conséquences, euh, ou, ou être assimilé, ou avoir des conséquences proches d'un suicide. Je peux, je peux parler d'expériences que j'ai eues. C'est-à-dire qu'on peut sortir de son corps, mais ne pas rentrer euh, à, à l'endroit de son corps. Et ça, c'est un vrai problème. On ne tient plus debout. On ne peut plus marcher. Oui, on est décalé, quoi On décalé. ne peut, on peut plus marcher. C'est-à-dire oui, qu'on ne on tient plus l'équilibre. Il y a on, on l'expression être à côté de ses pompes. C'est vraiment oui. ça, quoi. Parfait. Pourtant, On, pourtant, le... on, on le... ne peut le... plus le... se relever. On, bah, si on est allongé ah. ou si on est euh, assis, Bon, ben, elle s'était allongée en l'occurrence, mais je, je ne pouvais plus me relever. Impossible. Oui. Pourtant, le Donc, corps astral connaît la manœuvre pour rentrer dans le corps. Oui, mais si on n'est pas aligné avec son corps, on n'est on est, on est, on est plus en capacité de, de se relever. Hein. <rire> Et s'il n'y a pas quelqu'un pour aider, c'est difficile. Hein. C'est le danger de ce genre d'expérience, hein, c'est-à-dire que… Quand ça se produit de façon naturelle, bon, il y a en général les guides spirituels qui sont là et qui, qui, qui assurent que ça se passe bien. Mais quand les personnes qui font euh, volontairement des, des, des sorties de corps, euh, effectivement, doivent prendre ces précautions pour qu'au retour, tout se passe bien. Donc, parce qu'effectivement, si l'âme se dégage du corps et qu'elle y rentre de façon imparfaite ou incomplète, euh, il peut y avoir ce genre de phénomène. Ah, C'est dangereux. Hein, voilà. Ça revient heureusement, parce qu'autrement, euh, on ne rentre pas. Hein. <rire> on ouais, reste oui. là. Hein. Ouais, oui, oui, oui, oui, Mais bon, après, bon, on entend souvent dire des gens, ouais ton oreille est décalée, etc. Bon, alors, ça peut parfois être vrai, mais pas, pas toujours non plus. Hein. C'est-à-dire, ces, ces choses-là aussi, il faut les prendre. Mais bon, c est, c est, ça fait partie, l'expérience de sortie de cours ou de dédoublement fait aussi partie de cette catégorie de phénomènes d'émancipation de, de l'âme. Et la bilocation, c'est ça donc la, la, la bilocation. Alors la bilocation, c'est euh, l'esprit effectivement qui se dégage du corps et qui réapparaît ou qui se rematérialise quelque part ailleurs. Okay. -à personne. Son corps physique est à un endroit, son esprit est matérialisé à un autre. Donc si, si vous voulez des exemples de cela, euh, vous pouvez lire… Soit le cas d'Émilie Sager, hein, qui a été sign signalé par Denis et Delane, entre autres, ou alors le cas d'Euripide de Barzanulfo. Hein, il y a une, vous trouverez sur l'Encyclopédie Spirit une biographie d'Euripide de Barzanulfo. Et lui, en fait, il se, il se dédoublait. Hein, de, il était en bilocation. Il était debout devant ses élèves, mais à moitié grogui. Hein, ses élèves voyaient bien qu'il était là, mais qu'il n'était pas là. Et en même temps, ben, il était matérialisé dans une ferme à 20 km pour assister à un accouchement, par exemple, pour aider à un accouchement. Et les gens de la ferme étaient convaincus qu'il était là physiquement, sans, sans comprendre pourquoi et comment. Ils savaient qu'il fallait qu'il vienne. Hein. Et puis ses élèves, ben, ils attendaient patiemment qu'il revienne, quoi. Hein, voilà. Et donc ça, ça, ce sont des exemples, c'est des phénomènes de bilocation qui font aussi... Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que le corps se maté... il faut que l'esprit se matérialise de l'autre côté, quoi. Hein? Pour qu'il qu deviennent tangible et visible, visible et même tangible. D'accord Voilà. Alors, on va voir le phénomène de seconde vue. Hein? Donc, le phénomène euh, désigné sous le nom de seconde vue a-t-il du rapport avec le rêve et le somnambulisme Les esprits répondent Tout cela n'est qu'une seule, n'est qu'une même chose. Ce que, tu, ce que tu appelles seconde vue, c'est encore l'esprit qui est plus libre, quoique le corps ne soit pas endormi. La seconde vue est la vue de l'âme. La... Donc, euh, c'est ce qu'on appelle seconde vue ou ce que la... Kardec appelle la médiumnité de voyance. Hein, ce n'est pas Madame Irma c'est la faculté de voir euh, des esprits. Hein, et, et ça peut se produire à l'état de veille ou dans un état légèrement second. Et donc, c'est que le médium qui voit cet esprit, les personnes qui sont à côté de lui ne le voient pas. Donc, ça veut dire qu'il perçoit avec son âme et transfère ça à son cerveau sous forme d'une image visuelle. D'accord? La puissance de la seconde vue varie depuis la sensation confuse. Donc, c'est des ombres, des, des nuages, des couleurs, hein, des... Comment on, peut, comment on appelle ça? Il y a un mot. Je me souviens, ce qui ne me revient pas, mais... Donc, euh, depuis la sensation confuse jusqu'à la perception claire et nette des choses présentes ou absentes. À l'état rudimentaire, elle donne à certaines gens le tact, la perspicacité, une sorte de sûreté dans leurs actes qu'on peut appeler la justeuse du coup d'œil moral, nous dit Kardec donc, à la question 455. Donc, euh, voilà, je connais une personne qui, est effectivement, a cette faculté de, de, de seconde, de, enfin de médiumnité de, de voyance. Hein, et quand il voit un esprit à côté de nous, il le décrit euh, d'une façon qu'on arrive à reconnaître. Euh, ben un proche ou, ou hein, un esprit qui est effectivement là à côté de nous et que lui, il arrive à percevoir. Alors, quand on dit que l'esprit voit, non, c'est les yeux qui voient et qui transmettent à l'esprit sous forme d'image. Hein. L'esprit, lui, il perçoit directement sous forme d'image. Enfin, il perçoit et il est obligé de transférer ça au niveau du cerveau sous forme d'image pour qu'il puisse le décrire. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des... Euh, phénomène d'émancipation de, de l'âme. Donc, vous voyez, on n'est pas encore à la médiumnité, mais c'est, euh, euh, comment dire, euh, la médiumnité, c'est un autre phénomène d'émancipation de l'âme. Hein, où... Oui, c'est l'âme qui voit. Et quand tu vois des effluves, c'est quoi ça ben, C'est ce qu'il vient de dire. Hein. La sensation confuse, hein, donc ça peut être des effluves. Quand ça m'arrive, des donc... fois, les effluves, Soit des couleurs, toi, et après, voilà, des effluves. Regarde les images des saints. On leur montre en général une auréole. Hein? et qu'est-ce que c'est que l'auréole si ce n'est euh, ben, des effluves une émanation du Père Esprit quoi. un rayonnement du Père Esprit hein? c'est là où on voit que ces choses là en fait sont vieilles comme le monde quoi. Hein? et les personnes percevaient euh, l'aura entre guillemets de Jésus euh, et des saints, hein, de, de ces esprits élevés et c'est pour ça que ben, ils ont pris l'habitude de, de, de les représenter avec des auréoles Voilà. Merci bien. C'est pour ça que l'année prochaine, il faudrait qu'on fasse un cours sur, le, sur la médiumnité, quoi, sur les livres des médiums. Oui, oui. Alors j'ai eu Fatima au, au téléphone cette semaine. Hein, donc euh, oui. vous, vous l'avez eu ou vu, ou je ne sais pas si c'était elle ou Béatrice. Non, je crois qu'elle y était aussi. Elle hein, euh, était, était en tabou. Hein. Ouais. Et donc, euh, ouais, ben on, on va, euh, je, je vais en parler avec elle. Donc, il nous reste encore euh, 15 jours là avant l'année prochaine pour voir si on peut euh, démarrer un programme d'études de la médiumnité euh, l'année prochaine. Donc, je l'ai vu, vu hier, elle m'a dit qu'elle était d'accord, c'était un projet et c'était déjà engagé déjà. Oui, ben bah voilà. voilà Donc, euh, on va voir maintenant qu'est-ce que qu'est-ce qui va sortir. C'est Fatima hein, qui, qui préside maintenant la Fédération spirit Française. Hein, oui. Ça, oui. Qui m'a succédé euh, le 1er novembre quand on a eu l'Assemblée Générale. Et puis, c'est vrai qu'elle a l'air assez euh, enthousiaste euh, dans, dans ce sens-là. Donc, euh, il va y avoir quelque chose et puis ben on vous tiendra au courant. Sinon, bah, moi, moi, je, moi, je vous propose qu'on se donne rendez-vous, euh, comment je dis, le 8 janvier. Le 8 donc, janvier, oui. Pour faire le dernier cours là, sur le mouvement spirit. D'accord elle a, elle, a, elle a fait un, un mail à tout le monde, je pense que tu l'as eu aussi, Richard, non le, Qui dit quoi euh, Qui résume un petit peu ce qu'on avait dit pendant la, le, le spiritisme sans tabou Oui, ça euh, Ça me dit rien. Ça me dit rien. Faut que je... Elle l'a envoyé quand Elle l'a envoyé, que je regarde. Je si, si, si, si, si, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, ouais, ouais, ouais. si je l'ai aussi reçu, Ouais. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est le, le spiritisme sans tabou, euh, c'était au début, on, on l'avait mis pour euh, que des personnes qui ne connaissent pas le spiritisme viennent poser des questions qui, qui, qui les préoccupent, quoi. Et finalement, ben, elle s'est rendu compte, et puis c'est vrai que c'est beaucoup, ben, un peu les, les habitués qui reviennent, donc ça a un peu changé de… Ça correspond à une demande aussi, et donc euh, à laquelle, bah, pareil, il y a la réflexion qui est en cours pour essayer de s'y adapter. Alors, pour le cours de médiumnité, je ne sais pas encore lequel on va prendre. Euh, on en a un qui est assez long, assez complexe, euh, qu'on qu a récupéré de la Confédération colombienne. Euh, je trouve personnellement que c'est un petit peu long, un petit peu lourd. Hein. C'est comme, vous vous rappelez, on avait l'étude euh, qui prenait trois ans en trois volumes. Alors que là, on, vient, on termine en ce moment le cycle de, de, un, du cours condensé qui tient sur un an. Hein. Donc celui-là, on va aussi le reprendre l'année prochaine peut-être pour les personnes qui n'ont pas pu le suivre depuis le début, ou ceux qui veulent euh, réviser, ou des, de nouvelles personnes euh, qui viendraient. Hein. Donc, on va euh, refaire euh, une séance de ce cours euh, qu'on termine là euh, l'année prochaine. Mais euh, pour ceux qui ont fait le cours, il euh, y aura aussi, et qui veulent passer à autre chose, il y aura aussi euh, un cours sur la médiumnité. Mmh. Et Fatima m'a parlé aussi de pratique médiumnique donc ça, je pense que ce sera euh, l'étape d'après. Hein, C'est-à-dire que Dès que, dès que les personnes ont, suivi, ont une, une, des, les bases nécessaires. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs fait en anglais. Hein. On a fait un cours euh, de médiumnité, mais assez, qui tient sur un an, hein, comme euh, ce cours euh, d'études qu'on fait là, euh, un peu plus court justement que celui des Colombiens. Et donc après, il euh, ben, y a des groupes, des réunions médiumniques virtuelles qui ont démarré. C'est intéressant parce que c'est des personnes euh, depuis l'Australie d'un côté jusqu'au... Euh, jusqu aux Antilles de l'autre côté, c'est des gens qui participent à la même réunion médiumnique virtuelle du monde entier. Quoi. Et ça fonctionne bien, il y a du travail qu'on qu arrive à faire. Donc, présentiel et virtuel, c'est pareil. Quoi. Ça peut, oui. C'est-à-dire que évidemment, présentiel entre l'Australie et les Antilles, ce n'est pas simple hein, oui. pour le faire régulièrement. Hein. Maintenant, après, il peut y avoir effectivement euh, les personnes qui habitent proches les unes des autres qui peuvent être réunies dans une salle et connecter avec les autres personnes qui sont ailleurs autour du monde. Voilà. Donc, ce sont les... les ce qu'on vous prépare pour l'année prochaine. Donc, on vous tiendra au courant. Je vais arrêter l'enregistrement. On va aussi...